Préparé au lancement. Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend Oui Yo tout le monde c'est extra et On se retrouve. Euh, attends, non. Aujourd et aujourd'hui. Et aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fall Guys. Euh, pour... Non mais... Wesh Pour le nouveau mode de jeu. Pointe des pieds, c'est ciao euh, Et que ça saute, c'est ciao Aujourd'hui on a, on a l'épreuve de ski. Et le Jungle Rumble. Enfin, jungle, jumble. Enfin, laisse tomber ta gueule. Voilà. Du coup, jungle, rum... j'en je ai marre. J'ai trop l'habitude de rumble, je sais pas quoi. Du coup, euh, c'est que des épreuves de la jungle. Et là, c'est, je crois, que, que des épreuves. Non, c'est juste euh, gagner dans ce monde des jeux. Du coup, aujourd'hui, on va faire euh, la jungle. Parce que, quand même, ça, c'est pas ouf. Et la finale de la jungle, elle est incroyable. alors ah non, j'ai changé de skin, les gars. On va rester dans le thème. Qu'est-ce qu'il y a dans la jungle Il y a des léopards. Est-ce que j'ai un léopard <rire> Non. Euh, déjà on n'a pas le budget Est-ce que j'ai un crocodile Bah oui Parce que les crocodiles c'est bien Et euh, c'est dans la jungle Du coup voilà on a un petit crocodile, des familles Il euh, n'y a pas du verre un peu plus euh... Wesh de fait comment ça J'ai mis les laisse tomber Du coup ensuite ici on va rien mettre Je pense aussi mieux comme ça Ou peut-être comme ça peut-être comme ça Ou comme ça Ça change absolument rien Mais au moins je suis un, un motif en vrai, c'est bien et ça aussi. Oh, oh, oh ça a rien changé. Et... Oh, ça, c'est bien. Ouais, pas ah, non, pop, pop. des fleurs. Non, mais je suis, je suis un crocodile. Je viens te te te, croco, te... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, on y va. Let's go. Par contre, les gars, là, vous avez plus le son. <rire> mais je sais pas si vous aurez le son. Soit je vous laisse le son. Bah, après, les gars. Des fois je laisse le son juste pour faire des manies, par exemple je fais une blague et j'arrête de parler comme maintenant. Et genre là je peux modifier le son, par exemple si je sur full gaze, je peux pas faire genre enlever le son et tout pour modifier des séquences etc. Allez c'est parti qualifié moi je suis content parce que les gars je suis allé au CDI et j'ai emprunté un manga. Au CDI il y a des mangas mais bon c'est pas ouf. Hein. J'ai emprunté des notes euh, J'ai emprunté là où je m'étais arrêté dans l'anime parce que je suis terminer l'anime. Enfin si je l'ai terminé mais genre t'as capté t'as capté. Enfin, laisse tomber. Du coup avant j'étais avec mes AirPods mais du coup vu que je dois faire une vidéo j'ai enlevé mes AirPods parce que j'en plus un. Parce que les gars, vous savez, les Airpods, si tu commences à parler et que t'as de la musique ou le son d'un jeu, enfin, moi je le sens du jeu, bah c'est, la qualité, frérot, elle descend, mais un peu, hein. C'est même plus que la qualité audio, là, C'est ça compresse à, à 1000%. Du coup les amis j'ai fait mes devoirs faire c'est en biologique. Euh, du coup euh, vous pouvez me proposer en commentaire qu'est-ce que je vais acheter. Non, Amazon Cdiscount, Discount euh, le Bon Coin euh, Vinted enfin je sais pas euh, des trucs mais oh, non putain pas ça. Bon là je vais pas trop parler je vais peut-être mettre à accéléré euh, au cas où parce que ici je vais pas parler beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup <coughs> beaucoup ah oui, demain, j'ai piscine, sa mère Oh non Oh, il y a un rhino Bah si, il y a un rhino, les gars, bah, je vais parler, du coup, parce que pas besoin de mettre un accéléré. Et en plus, il y a la plaque du milieu. Ah ouais, c'est ah ouais c trop simple. Imaginez, je tombe déjà dès le début. Oh, juste imagine. Non, j'ai envie d'y aller. Oui Hop là Aïe Ouais, je serais heureux, j'ai l'impression j'ai que c'est mon coiffeur, il me fait un dégradé. Genre avec... Euh... Vous voyez, là le, le, le truc pour couper les cheveux pas les ciseaux les, le genre de taser là qui coupe, <rire> qui coupe les cheveux bah il a plusieurs genre il en a un pour couper ça coupe direct il y en a un il coupe pas ça coupe pas beaucoup et bah moi je parle de celui le taser qui coupe pas du tout et genre là il commence à faire bourrin et ton coiffeur il fait il fait un dégradé il coupe les les côtés pour te faire un bon dégradé laser et là, oh, oh, oh, il met des coups, on dirait le, le rhinocéros. Papa, papa, papa. Par contre, là, oh, oh non frérot. Bon oh, bah moi je vais mettre au milieu. Imagine le rhino, il fonce au milieu. Waouh. Vas-y, vous êtes chaud pour la fin. Là, je, tu fonces sur le rhino. Allez! Oh par contre là il avait l'air énervé hein, il avait l'air très énervé. Bref, du coup comme d'habitude, euh, bah, je suis voilà, du coup je fais une vidéo plus sur les backrooms parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo plus sur les backrooms. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 vidéos et là ça va faire la 20ème avant. Oh, Some fruit pas normalement, c'est fruit plus fruit égal fruit, mais bon, en anglais, c'est pas pareil. Parce que moi, oui, j'ai mis le jeu en anglais. Justement, une merde <rire> que les gars vous pouvez rejoindre mon serveur Discord parce que moi sur ma chaîne je fais que du Fall Guys, enfin presque du Fall Guys, juste quand il y a des jeux qui m'intéressent. Voilà. Pour ça j'ai pas mis une PP euh, de Fall Guys parce que je joue tout le temps en Fall Guys, mais bon. Quand les gars vous avez vu ma bannière, m'a pris énormément de temps pour, euh, pour, pour que le pour que le Twitch parce que vous voyez il y a un logo Twitch parce que quand vous cliquez sur le Twitch sur ma bannière, sur le lien Twitch sur ma bannière, et ben vous accédez à, à mon compte à mon Twitch. Mais du coup, ça passe par-dessus la bannière. Du coup, c'est dégueulasse. Par exemple, t'as un dessin stylé, mais vu qu'il y a le logo Twitch, c'est dégueulasse. Et moi, du coup, j'ai essayé de tout redimensionner et je suis allé au pixel prix Bref, ici, c'est c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est pas là, c'est pas, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est c'est c'est pas là. Oh oh oh, Putain, mec, bouga bouga. Ouais. Du coup, ouais, je vais faire une vidéo sur, un jeu sur les backrooms, je vais la faire tout seul peut-être. Après, ça dépend le mood parce que ça dépend. Ouais, ça dépend. Normalement, je t'avais acheté un bureau, mais il n'y avait pas. J'ai un peu de le somme. Les gars, vous devez me dire qu'est-ce que j'achète euh, et j'ai un budget de 50 balles. Je sais bien, c'était si pas là. C'est là ou c'est pas là C'est là, c'est là Mais il y a pas les pas, Ah mais Il y a plein de gens qui mettent le bas crocodile et le haut vert avec euh, les motifs. Mais les gars, si vous... mais après, ils mettent pas tous le bon motif. Parce que moi, je mets le motif, pansement... Hop là, les gars, j'ai envie de voir un maximum de gens avec le motif. Oh, bah, ça dégage. Oh, les gars, aussi, venez sur Twitch. Parce que si vous venez sur Twitch, on va faire des live pépés. Parce que j'étais bonne sur, sur YouTube il euh, y a ça, 5 mois, 1, 2, 3 mois, un truc. Oh, oh c'est là, c'est là. C'est où, c'est où C'est la noix de coco. La noix de coco. Oh, noix de coco. Ok, qualifié. Putain, c'était chaud et moi, je compte jamais les fruits en même temps. En vrai, ça va. La, la pingouin, la fête de pingouin, la, la fête d'anniversaire de pingouin. Non, mais ta gueule. Et eh ben, euh, moi, j'y arrive toujours. En vrai, ça va, c'est simple. Enfin, après, ça dépend parce qu'il y en a, ils disent qu'ils n'ont pas de chance, s'ils arrivent jamais, mais parce qu'ils seront peu nuls. Il est où Il est où, le pingouin Il est où, Il est où, Il est où Allez, allez, tac. Comment ça, 14 qualifiés mais les gars, me déjà, oh, il est trop bien, mais il est trop bien, mais je sais pas pourquoi je meurs euh, juste envie vidéo. <musique> Bref, non, en vrai, je pense les gars, c'est pas, c'est pas le niveau qui, qui fait ça, c'est le skill, euh, c'est le skin, c'est le skin, le skin. Du coup, vous savez ce qu'on va faire On va acheter, non, pas ça. Ah merde, mais attends, je peux m'acheter des émissos, du coup, vu que j'ai de la thune. Ah oui mais j'ai pas une carte bleue je suis con bon, après en même temps euh... non mais j'ai envie mais pourquoi ça va aussi loin voilà ici non en vrai les gars on va prendre la simplicité pourquoi on prend pas mon skin de base ouais pourquoi on prend pas mon skin de base pourquoi on prend pas mon skin de base en plus c'est un coadjuteur les c'est un Kodji, le co -fonda. deux fondateurs de con mais euh, en même temps il y a deux fondateurs parce que attends les gars je vous explique il y a des gens ils disent euh, ouais pourquoi il y a deux fondateurs deux co -fonda, ça sert à rien nanani nanana mais les gars euh, l'autre co-fondateur l'autre le elle compte nous fondateur. il a trouvé l'idée à faire le serveur et moi je suis fondateur parce que c'est moi qui a fait le serveur, ça veut dire c'est moi qui a tout fait. Euh, donc lui il a trouvé l'idée, il a dit ouais moi j'ai envie de faire ça, genre ressemble un... Non, nique <rire> Et du coup voilà. Je passe en mode tryhard. Il y a la rondin. Non, non, non Arrête Arrête Arrête Arrête j'ai même pas eu le temps de quitter avant de mourir, du coup j'aurais les Normalement les gars. Quand on quitte avant de que la game elle se termine, Je... oh, c'est un menteur. Y a pas euh... taille de l'écran, point 0, 0, format d'image 16,9. L'article L L H point de l'article 10 grammes euh, Nokia. Euh, livraison gratuite 0,01% tous les prix incluent TVA d'autres vendeurs arrivent l'année prochaine parce que ça veut dire mais ok non tu oh, m'as dépassé de plus fils de pute je suis beaucoup plus rapide que lui. Sinon, les gars, il fait beau aujourd'hui. Vous trouvez pas Il fait beau aujourd'hui. Du coup, les gars, je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas. Et en fait, du coup, il n'y a pas. Et euh, bah, il n'y a pas. Et en fait, il y a le saut. Oh, oh, oh, oh, oh. Du coup, en fait, les gars, il y a le saut automatique. Euh, le grab automatique. Pour le ils ont ajouté avec une mise à jour. Et genre, moi, j'ai sauté. Et j'allais tomber. Et là, j'ai le, le, le grab automatique sur les murs. Enfin, l'escalade automatique. Et genre la what the fuck? Oh my god! Je me suis accrochée à la ligne d'arrivée. Et si j'avais pas avancé un petit peu, et ben là, je suis devant. Et genre, je... je suis bon. Bref. Next up is. Oh non, putain, on va voir les rhinos. On va voir les rhinos. Allez, ah, rhinos. Ah non, c'est bon, c'est son fou Wesh what the fuck Il faut que vraiment là ils font des trucs de malade hein, avec les mises à jour euh, Par contre là il va falloir que je m'envole Non non non non non non non <rire> Non non non ça va pas être possible Non mais y a pas wish. Oui. Hop là y a pas wesh oui bah Y Y'a pas wish. Oui. Ok on va aller là parce qu'il y a tout le monde Ok c'est là Oh oui ah oui bref. Ouais. Bon bah les gars moi je vous dis ciao dans une prochaine vidéo. Allez au revoir les amis.